Hey, bienvenue à toi sur cet épisode de, de, de, de, de, de, de Dr. Log. Le concept est ultra ultra ultra simple On prend les logs d'un abonné Et on essaie de l'aider un maximum Afin qu'il puisse progresser En l'occurrence ici ça sera un démoniste affliction Il s'appelle Fox, il a 6 sur 10 en mythique Et ses logs sont les suivants Donc tu peux voir il fait du bleu, du vert Et on va dire grosso modo surtout du bleu Sur les boss où il a eu pu avoir pas mal de kills Par exemple il a pu tuer 11 fois Lel, 10 fois Ultimor, 7 fois Sunking, Etc, etc, etc Donc nous ce qui va nous intéresser ici c'est d'essayer de l'aider Un max, on va aller voir son petit dans un premier temps et surtout on va avoir les deux choses les plus importantes pour un démoniste. Affliction c'est les setup Est-ce que tu arrives à setup bien et les uptime Sachant que dans l'ordre hein, le setup étant le plus important et on va y revenir de suite. Mais pour info si tu veux participer à la vidéo tu as juste à poser un message dans le discord tu rejoins le discord euh, qui, est, qui est en lien dans la description, donc mon discord le serveur discord Maxima, tu as un lien log à partir de là tu vas juste écrire un petit message pour expliquer rapidement ta situation tu mets le lien vers tes logs et je pioche là-dedans quand je veux faire les vidéos de Dr Log En l'occurrence du coup c'est le message de Fox Qui est juste au-dessus là Donc bonjour, je cherche à, je cherche à savoir pourquoi Mes extases maléfiques ne font pas autant de dégâts Que les autres démonistes fiction Donc je regarde mes logs Mais j'aurais besoin d'un petit peu d'aide Donc c'est parti pour aller voir tout ça Démoniste affliction, log, let's go pour cela, on va se baser sur Destroyer, parce que c'est vraiment le plus simple pour analyser. Est-ce qu'il arrive à faire un beau cycle Est-ce qu'il a la bonne optie Etc. C'est etc. vraiment le boss, par excellence, pour voir les logs. Donc c'est parti, Destroyer A partir de là, ce que j'aime bien faire, moi, c'est prendre le dernier en date. Donc on va checker le 18 mai. C'est parfait, c'est il n'y a pas longtemps. Il a fait un 38, donc on va aller checker ce log-là. Bon, 38, j'imagine que du coup, il est mort, vu qu'il a déjà fait d'autres de avant. Fox, 5, 13... Ouais, il est mort à 5.13, sur lequel à a 5.39, donc c'est quasiment pas impactant, honnêtement, surtout sur un démo à flea. Donc, ok, donc c'est bien, c'est bien, 5.13, on aura le temps de voir suffisamment de choses. Donc déjà, on va aller voir un petit peu son opti, son E-level, ses stats, etc., etc. Donc, on peut voir qu'il est 223 en E-level. Donc ici, si on check, là, c'est 223 E-level. En termes de stats, il est full mastery, il a de l'altre, les stats, elles sont elles bonnes. Sont sont goldées, elles sont parfaites, tes stats, mec, nickel. Au niveau des talents, Drindam, 6 fonds de vie, 5 de mort, Hanté, misérie, c'est parfait. Au niveau des conduits, on est bien sur du Nia, évidemment, on veut le buff de maîtrise, on veut Nia. Hein. On a... Le conduit de puissance qui fait que ton extase magnifique fait plus mal sur la cible de l'UA, c'est exactement ce qu'il faut. Et on a également le conduit sur Shadow Embrace. Donc là pour l'instant on est sur un on est sur un sans faute. La légendaire est la bonne, on a les bonnes stats et tout, on a, on a de quoi dérouler. On va checker rapidement du coup sur Damage Dawn. Les types de cours. Ok, donc c'est pas mal. Effectivement, c'est le bon type de damage profil. Un démo affli. Tu, toutes les minutes, tu un burst. Et toutes les 3 minutes, ton burst est très haut. Dans l'idée, ça respecte cette logique. C'est-à-dire qu'à 3 minutes, il remonte haut. Au pouls, il monte haut. Encore plus haut parce qu'il a la BL et évidemment, il a tous les CD. Et chaque minute. Alors, il y a un petit délai. Il y a un petit délai quand même, ça aussi, des fois, ça, ça peut y jouer, hein, mine de rien. Donc, euh, une minute, il faut essayer de les respecter un maximum. Là, on peut voir que, du coup, il y a un petit décalage. par exemple, au lieu que ce soit pile à 3.10, où tu pars, tu pars à 3.30. Donc, c'est-à-dire que, du coup, tu as du délai à un moment où tu n'as pas mis en cooldown. Tu es sous le rot, tu es setup etc. Et donc, tu as perdu un petit peu de temps. Ce qui fait qu'au final, tu perds un petit, tu perds un burst dans l'équation. Et euh, bon, ça peut être dommage. On va checker dans un premier temps, du coup, les setups. Et ça, c'est vraiment le plus important, les setups en démo à donc déjà l'open, en général l'open elle, elle est bonne, hein. surtout là tu as quand même beaucoup joué ta classe, mais on va te checker quand même Donc évidemment tu mets directement hanté euh, en, en pré-pool, nanana, l'UA, l'agonie, corruption, siphon de vie, nickel Là ensuite tu pars direct en 5 en vues, honnêtement je pense que monter un petit stack d'étreintes c'est un petit peu mieux avant C'est kiff kiff honnêtement, c'est pas grave si tu fais comme tu fais, mais à, à ta place j'aurais fait un petit casse vite fait avant Tu pars direct en 5 vues, full rot, donc ça l'ordre est également très très bon tu mets ensuite le pet, le ruby la, la miserie ta potion d'intel, donc là tu pars du principe que là euh, là t'envoies tout, t'envoies toute la sauce, donc ça c'est le, le setup de base en afflis, hein c'est le rot, le c'est 5u, soul rot, Pet, Manana, Misery, là, t'es sur tes 3 minutes, t'es le moment où tu vas pump. Tu repars du coup sur un petit drain d'âme, histoire de bah, monter les stacks de Shadow Embrace. Et ensuite, tu dump en max en Extase. Donc ça, évidemment, ça c'est ça qui va faire les dégâts. C'est setup pour le moment où t'envoies Extase. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, évidemment, là, tu fais bien. Tac. Par contre, tu vois, en gros, là, ce qu'il faut caler à peu près comme timing, c'est de dire, ok, là, le Soul Rod, du coup, vu que t'as mis ton pet, il va durer 16 secondes. Donc, en gros, là... Euh 8 secondes il attend sous le run sur la tête jusque 24 secondes donc en fait t'as une frame de 8 à 24 secondes ou alors il faut envoyer un max d'extase là je sais pas si t'en avais que une et que t'as récupéré que à ce moment là c'est possible en tout cas si t'en avais une autre c'est vraiment important de la remettre ici il faut caler un max d'extase sur cette frame là c'est pas juste les 5 là mais c'est sur jusque les 24 secondes tant que t'as toutes tes dots faut mettre un max d'extase. Bon, là, du coup, tu arrives à rentrer une petite dernière dedans, c'est pas mal. Mais il y a peut-être moyen de mettre plus que 6. Après, ça dépend également des chances, des procs, etc. Mais vu que tu es sous BL à l'open, vu que vous êtes en BL à l'open, il y avait peut-être moyen que tu es un peu plus. Je sais pas. Bon, en tout cas, si t'as spammé et que t'as pas mis, c'est peut-être que tu pas. Ensuite, du coup, tu remets tes dots, etc., etc., etc. Et là où ça va vraiment être important, parce que cette phase-là, honnêtement, elle fait pas tellement de dégâts, ce qui va nous intéresser, c'est de voir le prochain setup. En théorie, vu que tu es parti en sous -le rot ici, à 6,5, à 66,5. Tu fais sous le rot, avec évidemment la 5u avant, et tu repars en extase debout. C'est le plus simple honnêtement, tu peux mettre extase en, euh, pas la 5u en cooldown, mais vraiment le mieux je trouve, c'est de toujours tout line-up, ça marche vraiment bien et t'es et, et fine. Donc normalement, si on mate, à 66,5, les conditions que tu as dû faire, c'est 1, toutes tes dots sont mises au préalable sur la cible, dot, en T et compagnie. Donc tu as setup, tu ne mets aucune dot sur la frame... De, euh, de ta pourriture d'âme, sur les 8 secondes de ta pourriture d'âme là on, on veut voir que extase, extase, extase, extase, extase, drain d'âme, potentiellement roux extase mais dans l'idée au moins 5 extases dessus et rien d'autre, et à 66,5 ça c'est vraiment important et c'est ça qui va aussi faire une grossif bon, au un niveau de ton dips donc c'est parti pour voir ce que c'est je vais juste revérifier le timing du consume on va vérifier le timing du consume parce que j'ai un doute, je crois que c'est 90 mais je suis pas 100% sûr c'est 90 c'est ça donc t'as le temps donc à 66 faut repartir direct c'est à 90 secondes où il faut faire gaffe mais du coup toi ça gêne pas avec tes coulottes. donc on est reparti. fox Tac. timeline 66 ah ah, déjà il hein. y, a... bah, hein. y, y, y a du délai tu vois là de toute façon on est vu sur la courbe mais il y a du délai il y a du délai il y a du délai tu reverses quand du coup tu reverses maintenant à 80 alors déjà tu te rapproches Dangereusement du consume, ensuite tu perds, tu perds du cooldown ici. Alors c'est important hein, évidemment de, de bien remettre tes cooldowns, mais, mais ici ouais tu, tu, perds, hein, tu perds à devoir délayer autant. Juste, ouais t'avais pas ben, Donc là tu les alignes bien. Ça c'est important, hein, c'est quand même important de savoir reset up et réaligner. Mais du coup là déjà tu vois tu perds beaucoup beaucoup de temps dessus. Hein, parce que c'est une minute hein, ta pourriture d'âme. Donc là tu peux, récupérer, tu peux le récupérer beaucoup plus tôt, donc ça vraiment faire gaffe, hein. ça ça change beaucoup les dégâts sur un fight. Hein. Ensuite du coup, à partir de là, normalement on voit que des extases. Là du coup tu fais une extase, un grand sachant que le soul rock là il finit à 83, donc en gros t'as jusque 91 pour caler tes extases, sinon c'est foutu. C'est-à-dire qu'en gros, là, le moment où tu bursts, donc un setup, c'est que tu mets toutes tes dots et ensuite tu extases. Parce qu'extase fait plus mal en fonction du nombre de dots, plus le fait de mettre le sous rot, ça te fait également ton buff de maîtrise. Et la maîtrise, tu le sais, c'est goldé, c'est ça qui fait tes dégâts. Donc pour faire très mal sur tes extases, il y a deux conditions. Hein, en gros, en hein, grosso modo, où tu trouves le stuff et compagnie, c'est 1. Euh, avoir le buff de maîtrise de Nia et 2. avoir le max de dots sur la cible. Ce qui correspond exactement au fait que de mettre le sous rot, ça tombe bien, il n'y a pas plus de prendre la tête que ça. Mais en gros, du coup, ici, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu partes plus tôt, et ensuite, là, tu es censé avoir que des extases. Là, ton soul rot, il, il se termine à 91. T'as mis une extase sur timing. Une. Il y en a une qui a été buffée. Les autres, là, elles ont déjà plus ton soul rot sur la cible. Alors, évidemment, arrivé dans ce moment-là, si tu t'es déjà foiré, il vaut mieux dump quand même. On est d'accord. Mais ta frame de burst, c'est au moment où tu as fait soul rot, il faut que tu burst et en gros il faut que tu set up avant pour ne pas avoir à se retaper à faire un t pendant, ça il faut pas il faut pas avoir à faire les drain et machin enfin tu peux en faire après mais faut vraiment dump, là as une frame qui est courte hein, sans le pet, c'est ultra court de caler chez tes extases, et ça c'est vraiment vraiment vraiment vraiment ultra important donc là, ça c'est là où tu perds beaucoup déjà, déjà tu perds masse en DPS parce qu'il faut que tu cales tes extases pendant bon après du coup t'as mis tes CD ici là on a le consume tu peux quand même continuer à DOT, tu peux quand même continuer à faire des choses, etc. Donc si tu sais que tu vas avoir le consume en plus, tu, tu peux ici profiter pour dips un peu dans l'âme, machin, faire des trucs. Au pire tu repostes tes dots, ou tu peux même redrain d'âme pendant le consume, mais ne rien faire pendant 10 secondes, c'est quand même assez huge. Normalement tu devrais quand même avoir la portée de pouvoir faire des choses, donc essaye de faire gaffe à ça, ça c'est des phases où justement il y a souvent de la perte de DPS. Donc ensuite, du coup, tu te remets en place, tu remets... J'imagine si tu courais à ce moment-là, hein. Mais pareil, pas hésiter à faire dans ce cas-là ta forme de, de fée ou autre, mais vraiment, ça, c'est super important. Pas perdre de dips ou un minimum sur les phases de déplacement et compagnie. Là, je vois que tu as bien utilisé ton TP, donc tu as dû l'utiliser pour te mettre à l'abri. Euh... Mais du coup, si tu as utilisé pour te mettre à l'abri, utilise des CD de Moby comme, euh, comme la forme de... Comme la forme de fée, par exemple, pour revenir, ou le feu aux jambes du démo, mais la forme de fée, c'est comme mieux, la petite forme de vulpin. Comme ça, tu perds un, un minimum de temps. Ensuite, du coup, tu repars. Nanana, là, tu reposes l'ensemble de tes, tes dots que tu n'avais pas réussi à casser avant. Tu remets tes petites dots, etc. Et on va arriver, donc, sur le prochain burst. Donc ici, normalement, vu que ta burst à 83, si tu prends 60 secondes plus tard, donc 143, normalement, tu as ta prochaine cingue. Enfin, ton prochain burst avec le rod, pardon. Donc on va arriver vers les 143... Ouais, donc là pareil, tu vois, tu repères du temps. Ce qui veut dire que du coup, vu que tu as dû delay ça et que tu vas devoir réaligner tous tes cooldowns, ton prochain burst. Donc là, à un moment, tu vas récupérer à 3 minutes, tu vas récupérer euh, ton pet, ton Dark glare Donc évidemment, tu as bien gardé la miserie, ça c'est important. Hein. Mais du coup, ton prochain autre gros burst, il va être ultra tard. Et donc là-dessus, au final, tu vas perdre en fonction du kill timer du boss. Donc ici, tu mets, tu reset up bien. Enfin, si tu reset up, tu mets ta 5 g tu mets ta procure d'âme. Et c'est ici où faut burst, et tu vois là. Là, t'as une frame de 8 secondes de burst, et malheureusement, t'es reparti en burst, mais du coup, t'avais pas mis, remis tes dots avant. Du coup, tu te retrouves à faire agonie s'ils font pendant. Ça, ça c'est là où tu perds beaucoup. C'est que des mots affiches sur ce palier, c'est pas une spé à dots, c'est une spé à setup. Les dots ne font quasi aucun dégât Donc, évidemment, il faut avoir 100% de time sur les dots, mais du coup, il faut vraiment gérer ça de façon à ce que tes setups soient les plus clean. Clean, clean possible Donc ici si tu redotes pendant Ça c'est vraiment pas bon parce que cette phase là C'est là où tu vas avoir les dégâts Donc là tu le poses à 159 Donc tu as 8 secondes de sous rot Donc jusque 167 Tu vois là t'as 3 ouais. Une, deux, trois extases qui sont partis pendant Idéalement il faut avoir 5 shards, donc tu peux en mettre 5 et tu vas t'en mettre 3 Et après du coup tu peux goûter la burst Mais là du coup tu te remets des dots pendant, ça te fait perdre des GCD hein, Parce que les GCD sont longs en démo et reposer des dots, bah ça bouffe vite les GCD et Donc là dessus du coup tu perds, perds masse, hein. ton reset-up ici il est beaucoup plus bas que ce qui pourrait être Ensuite du coup évidemment tu finis de vider tes shards et compagnie Et ensuite je pense qu'on se retrouve... Une minute plus tard, là je pense que du coup tu t as dû le mettre pas trop loin derrière. Donc 158, tu vas se retrouver à 218, un truc comme ça, pour voir le dernier burst. Hein. Ouais, là, là tu vois, là t'as quasiment pas délai. Hein. Là c'était nickel. Là je pense que c'est aussi que t'as vu que t'avais le pet et tout. T'es dit, oh, putain, dès que je peux, là je renvoie tout. Par contre, ça c'est très très bien. C'est à dire que, un, tu gardes ton trinket, tu gardes ta miserie, tu gardes ton pet et t'as pas renvoyé ton burst sans avoir tout ça. Donc tu vois, là, ça c'est vraiment bien. Ça c'est excellent. T'as bien pris le temps de dire, ok, je vais attendre que tout soit réaligné. Et sur vous, c'est très important d'aligner ces cooldowns. Et ça c'est excellent. Donc là, tu reset up. Donc tu remets, nanana, euh, encore là. Ouais, ok, tu reset up. Tu vois, là, tu fais un full reset up. Et ça c'est bien parce que du coup tu vas être tranquille pour, euh, pour le faire pendant Et c'est le plus important Limite pas hésiter à mettre euh, même euh, des doubles dots Histoire de faire proc le pandémique euh, Et d'être à 30% de la durée Ce qui compte c'est qu'ici sur cette phase de burst Tu sois le plus tranquille possible Pour aller lui démonter sa maman Et spammer tes extases Donc là tu vois tu l'as bien fait Là t'as reset up et t'as mis direct 5 extases Et tu avais bien mis ton d'âme avant Ça c'est excellent, ça c'est très très bon Donc là tu drame Boum tu remets le, le petit haunt, tu remets direct l'extase, drain d'âme, et là, tu vois, t'as une bonne reface de burst. Là, tu cales sur ton soulrot, du coup, t'en en recales 6, en gros, là, il se finit à 226... T'as 16 secondes, 242, ouais, t'en recales 6 dessus. Tu pouvais en caler 7, ça aurait été mieux, mais je sais pas si c'était possible en fonction de tes shards. En tout cas, 6, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien et t'as bien reset up. Et là, ça, ça va se voir hein, si on regarde tes dégâts. Du coup, là, là-dessus, t'as remis des excellents dégâts. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est là où il y a souvent le plus d'amélioration. Et on peut en voir chez toi, t'en auras pas mal aussi. Et c'est ça qui fait que tes extases, au final, font moins mal. C'est que du coup, tu les mets pas bien pile sur tes setups comme il faut. Et c'est là-dessus, si tu travailles là-dessus. Ma mama, tu m'ouvres un log en violet. Tu me vers moi sur Dr Locke. Tu m'écris un message, Tu fais putain de laxie. Si, regarde, là j'ai fait du violet, mec. Bah et honnêtement, t'as en plus t'as genre t'as les bases, tu vois, genre t'as as capté quasi tout ce qu'il faut. Tu as juste à faire ça déjà dans un premier temps et ça fera la diff de ouf. Et là on peut le voir, regarde, il est il, est, il est bien à Tu vois là il, là, il a, là, il a, là il a de la patate. Et ça c'est ça c'est vraiment cool. Ensuite on va regarder un autre truc. C'est le time des dots. Donc même si c'est une SP à euh... À setup, les dots, c'est quand même ça qui va faire la deuxième partie de ton DPS et avoir 100% de uptime en mono c'est la base, il faut avoir 100% de uptime quitte à à pandémie tes dots avant ton burst, faire euh, corruption, corruption, vois c'est ok faire agonie, agonie, pour les mettre au max ça c'est complètement ok, mais du coup on va checker ça, donc une bonne façon de checker c'est d'aller checker au niveau de l'ennemi aller checker les debuffs qu'il a pris sur la tête et d'aller regarder de ta part à toi donc là on va te sélectionner, donc là je te prends là, boum on va regarder le time de tes notes. Donc là ton agonie. Ah, ça faut que ce soit 99, hein, plus hein. 99,9, un truc comme ça. Donc là, tu me vois du coup. Ah mais. Ah oui mais c'est parce que t'es mort aussi. Ouais, t'es mort. Ok, non, elle est parfaite, sinon t'as agonie. Non, non, t'as zéro perte. Autant pour J'avais oublié le fait que t'étais mort dans ce spy, donc c'est normal sur un petit peu plus bas. Donc ça c'est nickel. Si de vie, euh, c'était juste le temps du début. Il est nickel. Il est bien mis. T'as couru. Ah, un petit trou là, bon, ouais, honnêtement c'est pas très grave. Hein. Mais un petit trou sur ta cour ici. Par contre l'UA.. ça c'est par les conditions je pense hein, mais faut que tu fasses gaffe hein. Ça vraiment ça, ça c'est important. L'UA ici là, bam, bam. Bam, ça, ça c'est tu peux que tu peux également corriger, hein. ça c'est, ça va faire la diff. Moi, je vais prendre après si tu veux un, juste un des, un des, un des, un des parseurs, un des asiatiques qui a parse, peu importe, parce que de toute façon il y a quasiment que ça dans le haut des afflits. On va checker rapidement, tu verras le time qu'ils ont sur les dates Là, en T c'est pareil, hein. du coup t'as des trous, ça fait vraiment faire gaffe, enfin, ici si t'as un trou ici, t'as un trou là, alors je sais hein, sur un fight long c'est pas évident, mais c'est ça qui fait la différence hein, entre si entre ton DPS actuel et ton DPS max que tu peux atteindre et là c'est une bonne façon de voir, hein. tu prends tes logs de fight, tu regardes à la fin, tu mates si t'as bien fait 60 secondes après tes bursts tu mates si ton uptime est tu fais exactement comme, comme j'ai fait là, tu sélectionnes le boss et tu sélectionnes les debuffs et des dégâts à toi et tu mates est-ce que je suis à 100% de uptime ou pas, et honnêtement ça, tout ça là, étreinte de l'ombre hanté, affle, UA, corruption siphon de vie, agonie, tout ça c'est max uptime en mode cible. il y a... C'est max time Là également tu peux bien vérifier Effectivement tu as bien line up Du coup tes trucs Là c'est parfait En ship, c'est pas obligé De line up ta singue avec la pourriture Ça se vaut honnêtement Mais honnêtement, je trouve ça mieux Je trouve ça mieux C'est une bonne habitude honnêtement à prendre Ça donne à peu près le même résultat Et ça permet d'avoir des vraies phases de burst bien sexy Donc perso je préfère largement faire ça Tu, auras, tu vas sur le discord et des boisfli Ils disent un peu les deux Ça dépend de ton build Ça dépend de tes machins Mais en vrai line comme ça c'est vraiment bien Donc on va mater vite fait Juste je vais prendre un, un log d'un un, un mec qui a, qui a fait beaucoup de dégâts sur le fight hein, Il a fait, il avait quasi pas de pays Bon il en avait un petit peu aussi Donc n'hésite pas à demander les pays évidemment Mais bon voilà Il avait 8 k dégâts tu vois sur le fight C'est énorme hein. Pourtant il a, il a reçu que 2 pays dans le fight au total Bon que avec des guillemets Mais comparé au mec qui part ça reste bon, ça reste correct quoi. Si on va checker rapidement du coup les dots Son uptime des dots Alors je te promets rien Je n'ai pas été voir donc on verra Tac De ça part à lui tu vois, regarde, regarde les uptime qu'il a 99 étreinte, 99 agonie 99 UA, alors, on est d'accord hein, T'es mort à la fin, mais, tu vois, il a pas de trou Dans ses courbes, hein. 99 corruption 99 siphon, 97 t. Et tu vois, ça, ça Mine de rien, euh, ça, ça fait La hein, vraiment, c'est important, et tu vois, lui aussi, ses hein, c'est line Il met tout le temps ses 5 jus Avec, ils sont sous le rot, donc 6 5 jus Ici, c'est sous le rot, hein, on voit pas, parce que Parce qu'il y a ma caméra, peu importe Tu vois, il les a toujours bien line, et ça, c'était Nickel, donc ça, vraiment, faire gaffe rêve, c'est là-dessus où tu vas pouvoir gagner un max un max un max de dips. Et donc ça sera tout pour Dr Locke sur le démo Affli je pourrais rentrer plus dans le détail sur du multi cible etc, mais au final demo ta affliction ce qui est vraiment important en multi c'est exactement pareil c'est de respecter tes cooldowns, respecter tes setups et donc setup au max donc la seule différence c'est qu'en multi tu vas potentiellement faire des graines de corrige suivant si les situations mais en raid pas tellement tu vas juste mettre quelques dots à droite à gauche en plus histoire de rajouter encore plus de dégâts mais dans l'idée ça reste la même chose donc c'est là si tu maîtrises ça, tu vas maîtriser ton multi, tu vas maîtriser le mono, tu vas maîtriser tous les aspects. Parce qu'en démoniste affliction, c'est le plus gros du travail de ce que tu peux faire. Donc, mate bien tes logs, mate bien tes, euh, tes pourcentages d'uptime, etc. sur le boss, et mate bien tes setups. Et travaille un max tes setups. La meilleure façon de faire, honnêtement, c'est. Bon Vieux poteau, tu vas sur poteau, tu t'entraînes, tu fais des, euh, des 5 minutes sur poteau et tu vois si tu euh, et tu vois le nombre de dégâts que tu tu vois si tu as bien réussi à remettre, etc. Et ça, c'est ça, c'est la base de la base de la base. Mais en gros, t'entraîner sur poteau, ça va te permettre de bien maîtriser ton cycle, tes uptime, etc. Tu regardes au niveau de détails, t'as également les mêmes infos au niveau de détails de ton uptime, de tu regardes si t'as bien remis sur les 60 secondes, etc. Et à partir du moment où t'es entraîné, où t'arrives à refaire ton cycle, etc., tout seul. Euh, sur poteau t'arriveras forcément à le faire beaucoup plus facilement C'est du mécanique Après en raid une fois que t'arriveras en raid T'arriveras à faire euh, tout ce qu'il faut sans, sans t'en soucier Et ça c'est vraiment super important D'ailleurs euh, si t'as pas je sais pas non plus l'interface que tu as Mais pas hésiter à mettre des trucs comme là par exemple euh, Qui te met directement le pandémique Genre là, ah l'agonie elle part Ok là euh, si je remets euh, la fiction c'est bon Là si je remets le siphon c'est bon Et en gros qui va te mettre dès qu'il est dans la durée du pandémique Histoire que tu sois bien Mais ça honnêtement c'est pas le plus important Le plus important en démo afli, bon après il y a également ça Mais là on, on est sur du mono donc peu importe Mais c'est également bien voir hein, Juste si tu te mets au dessus là Faut que tu puisses voir, enfin euh, si tu mets de, de loin Que tu puisses voir les dots tu as sur les cibles après, il y a également toutes les notions de mousse-over sur les dots, que tu puisses faire ça de façon, de façon simple et efficace juste en faisant ça. Mais ça, honnêtement, on rentrera plus tard dans le détail sur d'autres vidéos. Là, le plus important, c'est que tu puisses déjà maîtriser ton cycle, etc. et que tu puisses voir qu'est-ce que tu peux améliorer. Donc, je te laisse me dire tout ça. teste en max, test en max, max, max, max, max. Et tu reviens vers moi avec un log en violet et je serai le plus heureux du monde. Donc pour info, hein, si tu veux participer dans les Doctor Log, euh, tu vas juste aller sur le Discord, poser également dans Docteur dans Log ton message et je sélectionne parmi les personnes qui ont sélectionné un Docteur Log pour réaliser une vidéo dessus. Je te souhaite une excellente journée, faire bien soin de toi et on se retrouve super vite.